s'organiser pour pouvoir profiter de notre métier. On a un métier super génial, mais il est très prenant. Et si on ne sait pas s'organiser, on évite euh, euh, des fois stressé, euh, des fois énervé, euh, etc. Donc, pour éviter ce genre de choses, c'est l'anticipation. C'est le, le maître mot. Donc, aujourd'hui, on va parler du bilan de fin d'année. Parce qu'en fin de compte, le bilan de fin d'année, ce n'est pas, pas la fin de quelque chose, en fait. Le, un bilan de fin d'année, c'est pour justement anticiper le début de quelque chose, le début de l'année prochaine. Et pour passer des bonnes vacances, on va faire un bilan de fin d'année pour anticiper l'année prochaine. Donc, le bilan logistique, il doit être fait juste après le spectacle pour ne pas reproduire les mêmes erreurs de l'année suivante. Donc, par contre, si vous attendez la rentrée, vous allez oublier. Tout, tout va être oublié. Donc, il faut préparer des réunions, il faut préparer un plan de réunion. Mais dans, ce, dans cette réunion, euh, il y a deux bilans. Il y a le bilan du spectacle et la, il y a le bilan de l'année. C'est deux choses différentes. Donc, une fois qu'on a fait euh, ces, ce, ces deux bilans, l'administration, sème il va y avoir l'organisation du spectacle. Comment ça s'est passé avant le spectacle euh, Qui s'est occupé Comment ça s'est passé euh, l'achat des costumes, l'achat des tissus, l'achat des accessoires euh, Comment s'est organisé l'équipe de, de, de couturières pour retoucher les costumes Est-ce que l'achat la, est des costumes a été bien, mais la confection et les retouches, ça a été euh, la pagaille à la fin euh, donc voilà, il faut, il faut revoir un petit peu tout ça. Ensuite, bah, il y a le, le déroulement du spectacle. D'accord Donc en fin de compte, quand on fait une réunion de bilan de spectacle, ce n'est pas uniquement le spectacle. C'est tout ce qu'il y a avant, tout ce qu'il y a après et évidemment le spectacle. Alors après, la, le, le deuxième point, ça va être le bilan de l'année. Et alors, Moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous faites votre bilan, votre réunion, eh bien, essayez de le faire dans un, dans, dans un moment un peu festif où vous prévoyez un, un, un goûter euh, et vous faites une réunion, vous goûtez, vous en faites après vous continuez la, la réunion, vous faites un repas, mais essayez d'avoir toujours un, toujours un moment festif et convivial avec tous les gens qui vous aident, que vous soyez en association ou que vous soyez en, en, en, en libéral, euh, il faut toujours que ce soit autour, on est français, hein, il faut toujours que ce soit autour d'un verre, autour d'un repas. Euh, sinon, au bout de 2-3 ans, vous n'aurez plus personne. Tout le monde va trouver ça fastidieux. Et, euh, et au fur et à mesure, vous n'aurez plus euh, suffisamment d'aide. en fait. Et alors, une fois que vous avez fait votre bilan, évidemment, il faut envoyer un courrier pour que les parents soient au courant. Parce que si vous êtes 7 ou 8, à prendre des décisions et que ça reste dans votre poche, ben les, les gens ne sont pas au courant, ils se disent, ben, ils n'ont pas l'impression que c'est organisé. Alors que si vous, vous, en, vous envoyez un courrier en disant, nous nous sommes réunis et voilà, le bureau a constaté que ça, c'était bien, ça, c'était pas bien, là, on n'a pas eu assez d'aide, alors merci de nous aider l'année prochaine, etc. Et puis vous... vous vous rappelez les choses pour les retardataires. Vous leur, vous leur dites, attention, les, les costumes, vous ne les avez pas rendus. Euh, donc, on va vous mettre à une, une, une journée supplémentaire pour les retardataires. Ben voilà. Et puis, vous les rassurez pour tout. Le dossier d'inscription, les commandes Juste au corps. Voilà, vous, vous prévoyez toutes les, de, de communiquer sur vos décisions. Alors, l'aide des parents. Moi, moi, ce que je ce que je vous préconise, c'est justement les festivités, d'accord Les goûters, les petits machins, ça vous prend du temps, mais ça va vous en faire gagner parce que les parents vont, vont s'investir. Alors, l'aide des parents, comme je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas que ce soit global, il ne faut pas de dire « j'ai besoin d'aide ». Non, il faut vraiment que vous, que vous euh, fassiez une liste de ce dont vous avez besoin et que vous allez voir une maman, une seule maman, et vous leur dites, euh, et vous lui dites, vous parlez à cette femme-là, et vous dites, voilà, j'aurais besoin d'aide pour aller au marché le dimanche matin, des fois je peux y aller, mais des fois il manque deux mètres, et je suis obligée d'y retourner pour deux mètres, est-ce que, est que vous ça, ça vous… Ça vous ça vous embêterait d'aller au marché le dimanche matin de temps en temps pour moi pour aller chercher du, de, euh, de l'élastique, du machin, du bidule ?» Elle va dire « Oh non, moi de toute façon euh, euh, au marché j'y vais tous les dimanches donc euh, ça ne va pas me poser de problème. » Et voilà. voilà, il faut vraiment avoir des points précis.